Allez salut les amis, salut. voilà bienvenue pour cette nouvelle sortie. Hein, on vous fait un petit tour du du champ propriétaire. du propriétaire. Voilà, j'ai sorti mon petit disque à chef. Hein. Je vais changer un peu de méthode, on verra bien ce que ça donne. Donc euh, je vous donnerai les réglages après. Allez on démarre c'est parti. Ouais re les amis, bon ici euh, un son intéressant. J'ai creusé et là, boum. Euh, ouais, elle est là. Je ne sais pas ce que c'est, hein, 80-82. Là c'est fixe. On va voir ça ensemble, le soleil en plus. Hein. Ça va être pas mal. Ça va être de la Savo. Euh, non, ce sera. Enfin, je sais pas. C'est.. Euh... Ah ouais, je vois ce que c'est. C'est une ancienne monnaie de chez nous, en fait. Euh... Blanchâtre comme ça. Euh... Et après, elle est toute pourrie après. Voilà. Bon, bah, de toute façon, nettoyage, il n'y aura rien. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Parce qu'après, au nettoyage, il n'y aura rien. C'est de la, ça vaut. De chez Savonnette. Premier trou intéressant. Donc euh, voilà, une petite monnaie. Ça a bien pété avec le disque. Donc, voilà. Oh, j'ai été un, un peu trop vite. <rire> Allez, on continue. Petits abonnés. Ah, merde. J'ai encore dit un gros mot, je vais puis l'écran. Ya. Yeah. Voilà. Ça, c'est en une ligne. Une petite monnaie, un cul-de-bouton, euh, vraiment. Hein. Je vais pas filmer parce que... Il reste vraiment plus rien. C'est... C'est même pas une flotte. Et puis, euh la monnaie de tantôt, et puis euh, voilà, les deux petits poules. Allez, va, on continue. continuer. Hein. Kev, il a fait que des ferreux. Voilà, aujourd'hui, il travaille pour euh, la métallurgie. Euh... <rire> que de la merde. Que de la merde. Voilà. Allez, on continue, ciao. Bon, ben bah, les copains, on a changé de champ, parce que l'autre côté, c'était euh, chaud, chaud, quoi. Hein. Il n'y avait rien du tout. Donc là, euh, on va taper le petit champ ici, hein. C'est un champ que je viens souvent, donc euh, il n'est pas encore retourné, rien. On va voir si on peut trouver des trouvailles. Puis coucou Salut Il est Annie, ah ouais. qui irait ici. le caméraman aussi. Hein. Ouais, le caméraman aussi. <rire> bon allez, on est reparti, j'espère euh, trouver une belle trouvaille. Trouver une belle trouvaille. <rire> bon bah ben, les amis, aujourd'hui sorti de merde de Kakabuda. Donc ici on a un petit bout de forêt, hein, on va essayer ici. Je montre un peu le paysage. On Tenter ici, puis euh, voilà. On espère faire des trouvailles, mais c'est foutu aujourd'hui. Bon, les copains, forêt, on n'a pas fait grand chose, mais là j'ai un son qui m'a pété aux oreilles. Là, et euh, c'était en surface. Et là, je sais pas si euh, je sais pas, j'ai frotté que le pied. Regardez, regardez-moi ça. Je sais pas trop ce que c'est, mais avant de l'enlever, j'ai préféré quand même euh, regarder. Euh, avec vous, ensemble, hein. on dirait bien... Euh... <rire> Franchement, on dirait bien une petite bague, hein. Ou alors, c'est une, b... une merde, j'aurais filmé pour rien <rire> Je sais pas, on regarde ensemble. Oh non, les amis, regardez oh, oh, C'est bien lourd, hein Ouais, bah super content franchement. Je vois des trucs à l'intérieur. Je sais pas si c'est poinçonné. Je sais pas si c'est de l'or. C'est jaune mais jaune bizarre. Je ferai un petit nettoyage et puis euh, on verra. Je vais faire une petite photo pour ma photo d'entrée. Trop content quoi. Mais enfin je suis toujours sceptique comme j'en ai jamais fait. Euh... <rire> c'est ça quoi. Mais bon, en tout cas c'est une bagouze. Hein. En tout cas ça c'est sûr. Hein. Mais euh, bon, en même temps je pense que c'est un coin ici... Euh... Où on vient avec sa maîtresse parce qu'il y a pas mal de trucs. Il <rire> y a pas mal de, de bricoles. Ouais. Enfin voilà quoi, je vais pas faire de dessin hein, s'il y a des enfants qui regardent, mais voilà quoi. Euh, donc euh, rien, quoi. rien, absolument rien, des culs de chasse euh, et ça cette petite bagouse. Trop content franchement. Super content. Allez, on continue. Bon, on les a mis ici. Un petit truc un peu jaune encore. Euh, 71, juste en dessous d'une douille de chasse, donc je l'ai barré. Et voilà, je vais frotter ça avec vous, mais hum, c'est sûrement un morceau de bracelet. Je sais pas. En tout cas, c'est certainement pas de l'or parce que vu la gueule qu'il a, pour le frotter. Ouais, des petites bricoles dessus. On fera un nettoyage et puis. Euh, je vous ferai une photo. Allez, on continue. Bon, ben les amis, le couteau ici que j'ai fabriqué là. Franchement, je l'ai pris avec, il ne va pas trop mal quoi. Sérieusement, euh, pour la forêt et tout, c'est extra quoi. J'avais une petite cible pas profonde, m'en suis servi. Ça coupe très bien. Tu veux pas filmer deux secondes Tu veux pas filmer deux secondes Comme mal. ça, je montre. Je fais un trou en vitesse quoi. Oh yes. voilà, juste là par exemple hop on a eu ça pour la forêt c'est génial ça va tout seul donc si jamais tu veux voir je te mets un petit lien si euh, t'es nouveau que t'as pas vu le petit lien à 2 euros et euh, abonne-toi et pour mes petits abos, je vais en fabriquer un, mais cette fois-ci, je vais partir du métal carrément. J'ai déjà commencé, la vidéo va arriver plus tard. Allez, on continue. Voilà ouais, les amis, voilà un petit avant-goût du couteau que je suis en train de fabriquer là. Bon, je suis encore loin, loin, loin d'avoir fini, mais... Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée d'avancement. Voilà, il manque encore, il y a plein de choses à faire, mais... Voilà, si t'as vraiment envie de voir la réalisation et la fin de la vidéo, euh, ben abonne-toi, n'hésite pas. Hein. Et puis mets-moi un gros pouce bleu, je serai super content, merci. Allez, à bientôt. Bon, ben les amis, on est sorti du champ, euh, du champ, de la forêt. Et ici, si le fermier vient de retourner, donc il nous reste quoi, 10 minutes à détecter, on va vraiment sur le bord. Et là, regardez, si je me trompe pas avec le soleil, oui, Boum, c'est là, c'est vert, c'est beau, c'est magnifique, mais ça m'a l'air sa vedette, ça vedette. Ah, j'ai guy Un anneau. Ah dis, un anneau. Euh, non, c'est pas ça on vous voit, on voit un petit buste. Je sais pas si vous voyez, mais elle a une patine de folie. Oh merde, j'ai fait tomber. Ah, ouais, elle a une patine de folie, c'est dommage qu'elle ait qu passé comme ça et de l'autre côté. Ouais, ouais, on voit encore la date, 1868, les amis. Ah, ouais, merde, je filme à côté, moi. Ouais, euh, je sais pas trop ce que c'est. J'ai une fois vérifié, mais je suis content, elle a une patine de folie, quoi. Elle a 2-3 reliefs, c'est tout. Et Maurice, ça fait quoi Ah, il a fait euh, un gros, une bague. Une grosse bague de géant. Non, c'est une, je sais pas quoi. Bon, les amis, ici, un son. Euh, je sais pas, je vais le prendre parce que ça m'avait l'air. Oh, c'est hyper lourd. Je sais pas ce que c'est en fait. Non, ben c'est, je pense, à un ancien bouton. Ouais, ça doit être ça parce que je vois qu'il y a deux trous et c'est hyper lourd. Cool. Allez, on continue. Don't stop, Don't